Alex et Xavier sont arrivés en taxi. Quel luxe et quelle exagération! Xe, Xe, Xe, Xe, Xe. Xe, Xa, Xi, X, xa. xa. Alex. Et Xavier sont arrivés en taxi quel luxe et quelle exagération